L'arabe s'écrit et se lit de droite à gauche et de haut en bas. Dans la marge du manuscrit, différents éléments organisent la page. Apparaît en haut à droite un titre. Il marque la séparation du Coran en trente unités appelées « Jouz ». Un grand cercle bleu sépare les groupes de dix versets et un autre signe, les groupes de cinq. Il n'y a pas de ponctuation, mais les versets sont isolés les uns des autres par des rosettes. Dans cette écriture cursive, la plupart des lettres sont rattachées à l'intérieur de chaque mot. Il n'existe pas de distinction entre minuscule et majuscule. Chacune des lettres peut en outre être précisée par différents signes, des points, des cercles ou des traits.